Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais faire un mea maxima culpa euh, parce que je me suis laissé euh, influencer par des faux prophètes et donc euh, j'ai dû supprimer en catastrophe quelques vidéos et euh, c'est un devoir bien évidemment pour moi de faire une mise au point donc je profite de cette vidéo, euh, j'ai supprimé euh, toutes mes vidéos euh, concernant l'imminence de l'avertissement que je prévoyais entre septembre 2020 et février 2021 Ceci dit, il arrivera très bientôt, car nous sommes en train de basculer assez rapidement vers la dictature du nouvel ordre mondial, avec à sa tête l'antéchrist, et la, la grande réinitialisation, le grand reset, en fait, c'est l'initialisation de, de ce nouvel ordre mondial. Euh, alors le monde ne sera plus jamais comme avant, euh, nous, nous sommes vraiment dans une fuite en avant vers ce nouvel ordre mondial, euh, le pass sanitaire euh, nous est promis euh, dès cet été 2021 en Europe et je pense d'une manière générale en Occident. Actuellement, euh, sans masque, nous ne pouvons pas pénétrer dans certains lieux publics et dans les commerces. Euh, donc d'ici dans moins de. Dans, dans quelques mois, en fait, euh, si nous ne sommes pas vaccinés, ou que nous ne produisons pas un test PCR négatif donc je, je rappelle que ces tests PCR euh, ne sont valables que quelques jours euh, nous ne pourrons pas non plus pénétrer dans certains lieux donc l'étau se resserre et euh, tout ça va nous amener euh, progressivement euh, vers la marque de la bête c'est à dire une micro puce RFID implantable euh, je pense que la plupart du gens l'auront dans la main droite euh, et euh, sans cette puce RFID la, la poc le, le livre de l'Apocalypse, chapitre 13 et 14 Nous dit bien que euh, nous ne pourrons pas acheter ni vendre Et euh, nous irons, enfin ceux qui, ceux qui l'apprendront malheureusement se perdront Iront en enfer éternellement C'est dans la parole de Dieu euh, là, Ce que je sais euh, de manière pratiquement certaine C'est que l'avertissement arrivera avant la marque de la bête Donc euh, j'imagine dans maximum euh, quelques années et j'espère qu'on aura encore quelques années de... Bah, de, de... Je... Enfin voilà, j'espère quand même que le... il faudrait, enfin, Je pense qu'il faut prier pour que le Nouvel Ordre Mondial arrive le, le plus tard possible. Sachant qu'il arrivera tôt ou tard, et très bientôt, parce que c'est aussi prévu dans, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13 aussi. Alors j'ai aussi supprimé la vidéo... Euh, évoquant la prise de pouvoir prochaine de Rémi Daillé, Alors, je, je pense que Rémi Daillé euh, n'arrivera pas au pouvoir, euh, en, tout cas, euh, en tout cas avant... avant euh, enfin, moi, moi je, personnellement, je, malheureusement, bien malheureusement, je pense qu'il n'arrivera jamais au pouvoir. C'est un avis personnel, mais je, si vous ne connaissez pas Rémi Daillet, je vous, je vous invite à, à vous renseigner sur ce personnage qui est un personnage euh, intéressant, je dirais. Euh, donc, en fait, pourquoi j'avais publié cette vidéo à la base, c'est parce que, euh, sur ce, donc c'est le prophète trinité1.free.fr, un message du 21 novembre qui nous disait « La France va changer de chef, l'Amérique trouvera sa route et poursuivra dans le sens qui lui est favorable, c'est-à-dire que l'actuel président conservera sa place. » Autrement dit, que Donald Trump conservera sa place, bon, on, on, tout le monde euh, s'est rendu à l'évidence sauf quelques, encore quelques exaltés euh, de, de, de QAnons euh, mais euh, il faut se rendre à l'évidence, Trump ne sera euh, vraisemblablement plus jamais président des états unis enfin, on peut toujours prier pour, qui pour 2024 mais en tout cas euh, là, actuellement, c'est Joe Biden le président des états unis donc ce message est faux euh... Et même si ce, ce prophète a, a, a publié euh, mille vérités, s'il publie une erreur euh, grossière comme celle-là, pour moi ça le discrédite totalement. Donc je, je, ne, je ne le suis plus du tout. Et euh, donc c'est pour ça, à l'époque, quand j'ai vu ça, la frange va changer de chef et, et faux aussi, malheureusement. Donc à, à l'époque je voyais Rémi, Daïe mais malheureusement, euh, il faut se rendre à l'évidence, euh, on va encore, euh, on encore euh, enfin j'ai très peur qu'en 2022 on, on ait encore un mondialiste au pouvoir. Alors j'ai aussi euh, supprimé une de mes vidéos qui disait que la communion dans la main est sacrilège et c'est faux. Parce qu'il faut regarder l'instruction mémoriale et domini de la Sacrée Congrégation pour le culte divin de 1969. Alors pourquoi j'avais publié... Euh, là aussi je, je m'étais fait euh, avoir par un faux prophète. Euh, donc qui disait « Priez aussi pour que soit abolie pour toujours la pratique sacrilège de la communion dans la main. » Donc c'est Enoch. C'est Enoch le... Donc lui aussi c'est un faux prophète, euh, parce qu'il euh, y a un document très officiel de l'église, euh, voilà, regardant l'autorisation de recevoir la Sainte Communion dans la main. Donc c'est... voilà, il faut savoir euh, que l'église autorise, le, autorise euh, la communion dans la main. Euh, mais je sais que le ciel préfère la, la communion euh, à genoux et sur la langue, ça c'est quand même euh, tous les faux prophètes tous les prophètes sont d'accord il y a un consensus là dessus euh, il est préférable de communier euh, sur la langue et euh, à genoux si possible alors j'ai aussi effacé une vidéo disant que le pape François est le faux prophète euh, bon je, je vais pas euh, franchement je ne sais pas si, si le pape François est le faux prophète je sais pas, mais en tout cas, euh, je préfère prier pour lui et ne pas attaquer l'unité de la Sainte Église, déjà très mal malmenée. Je pense que c'est la prudence élémentaire, en fait. De... Je me suis laissé emballer, on va dire. Euh, mais bien que euh, le, pape, euh, le pape veut que le vaccin contre le coronavirus soit accessible à tous, je pense qu'il outrepasse ses droits de, de souverain pontife il n'est pas à sa place pour nous dire que enfin c'est pas au pape de nous dire si on doit se faire vacciner ou pas en fait c'est ça et, et il n'est pas infaillible il n'est infaillible que ex cathedra c'est à dire quand il s'adresse en tant que pape à toute l'église et il est infaillible seulement sur les questions de foi et de mœurs donc, donc il n'est pas infaillible concernant euh, par exemple euh, la construction européenne concernant la politique migratoire concernant euh, concernant euh, bah, les vaccins aussi et euh, j'ai aussi effacé euh, une vidéo intitulée l'urgence des temps qui, qui disait que la grande réalisation que, enfin qui laissait entendre que la grande réinitialisation, réinitialisation aurait lieu en mars donc c'est ce c'est ce c'est ce message de, sur le site maranatha -jésus .net. payez vos dettes de toute urgence avant fin février 2021 alors là aussi c'est la prudence élémentaire, j'ai préféré effacer le commentaire que j'avais fait de ce message même si je donnais de, de bons conseils d'une manière générale, je pense que c'est un que... Enfin, que le timing n'est pas bon en fait c'est-à-dire que je pense qu'on a encore quelques mois euh, pour payer ces, ces dettes. Mais je pense que de toute façon il faut, euh, il faut essayer d'être euh, euh, d'avoir le moins de cré... de, de dettes possible tout simplement parce que euh, il est possible que euh, les. enfin C'est surtout je pense surtout vrai pour les biens immobiliers. Euh, ils vont être hypothéqués euh, pendant le, gr le, le grand reset. C'est-à-dire que euh, ils vont vous annuler vos dettes, mais vous ne serez plus propriétaire et, et ils vont vous, vous, vous, vous les louer, en fait. C'est ce qui risque de se passer. Voilà. Alors, je vais conclure par un petit confiteur. Euh, confiteur de Onipotenti, Beate et Marie Saint-Pierre Virginie, Beate Angelo... Beato Ioni Batiste, Sanctis Apostolis Petro et Polo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, Cue Pecavi et Verbo et Opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam San Per Virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Ionem Patistam, Sanctos Apostolis Petro et Polum, Omnes Sanctos et Te Pater, Oare Promea Dominum Deum Nostrum.